Thank you. à la maison Moi je suis certaine que ton père pense à toi tous les jours mmh, Sans doute Mais là ça fait plus d'un mois qu'il est parti Il me manque Et tu sais quand il va rentrer Non, avec son métier on ne sait jamais vraiment oh. Bon allez Ce soir on oublie tous nos soucis Ce soir c'est Soirée à la cabane entre filles Oui Oh ça va être super Euh. qui apporte quoi je m'occupe des sacs de couchage, des coussins et des bougies. Moi, je rapporte des gris-gris. Des gris-gris Pourquoi faire Ben, c'est pour éloigner les esprits de la forêt, on sait jamais. <rire> Parfait, je m'occupe des sandwiches. Je connais une recette délicieuse. On se retrouve chez moi à 7h Oui <rire> Salut les filles. Alors vous allez dormir en forêt à hein, ce qui paraît oh mmh Pas trop la pétoche, la binocle Dis donc Rico, en parlant de pétoche... C'est pas toi qui te cachais sous ton bureau pour ne pas aller au tableau Oh hey, N'importe quoi <rire> Non mais c'est bon, c'est juste que... que je m'inquiète pour vous, c'est tout. Dormir à la belle étoile, c'est pas un truc de fille. Mais quel macho Même quand tu veux être gentil, tu ne peux pas t'empêcher de dire une bêtise. <rire> Je me demande si cette soirée ne pourrait pas nous aider à éclaircir deux ou trois petites choses. Comme savoir enfin si Martine a des sentiments pour Rico, par exemple. Et pour ça, rien de tel qu'un... Action Vérité Voilà Et c'est parti pour les sandwiches ah, Tu veux sortir C'est ça, mon à pouf. Attends, je vais t'ouvrir... C'est bon, je peux faire mes sandwichs Martine, mm -hmm. tu n'aurais pas vu mes clés de voiture par hasard. Je dois emmener Jean à sa compétition de judo. Mmh. Maman, on est déjà en retard. Oui, mais quand on va arriver, tu vas gagner tous tes matchs par Nippon. Oh, oui, Alain, on dit Nippon, pas nippon. Et ce que tu fais là, c'est du karaté. Mmh. Nippon euh, Maman, tes clés elles sont dans ta main. Ah oui, cette soirée à la cabane me stresse un peu. Mais bon, je vais être une maman confiante et cool. Passe une bonne soirée, ma chérie. Mmh. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Mmh. Martine Martine oh. Papa Surprise Papa est rentré Oh mon chéri, c'est trop bête. Tu aurais dû me dire que tu revenais aujourd'hui. Avec la compétition de gens on risque de rentrer tard. Ah. Oh. Euh, oui, d'ailleurs, faut y aller, là. Ne vous en faites pas. Et puis, Martine va rester avec moi. Hein, Martine euh, Bien sûr, papa, mais... On a... Euh... Allez, viens. Je vais te raconter mon voyage. Et c'est là que je me suis perdu dans les montagnes. Heureusement, j'ai retrouvé mon chemin en suivant l'étoile du berger. Ça devait être incroyable Ce soir... Euh... Mais tu sais, le plus beau moment, c'était sans doute mon bain avec les grands phoques. Ah oui Peut-être que tu devrais me le raconter un autre jour, parce que là... Tu aurais dû les voir, je me sentais si petit à côté d'eux. Ah. Ça doit être le travail, j'en ai pas pour longtemps. Allez, C'est reparti pour les sandwichs. Oh, oh non Ça y est, t'es prête On y va bah, en fait, c'est que, voilà, j'ai pas encore tout... à fait fini, mais... Euh... Salut les filles Vous dînez avec nous ce soir C'est moi qui cuisine. Ah, vous êtes revenu Euh, mais, euh, on avait un peu prévu autre chose, en fait. Oui, une soirée à la cabane, entre filles Et Martine devait venir avec vous. Oui Mais pourquoi tu ne m'as rien dit, ma chérie <rire> J'ai essayé, papa. Mais t'avais tellement de choses à me raconter Mais si, vas-y, Martine pas question que tu rates une occasion de t'amuser à cause de moi C'est ma faute, moi et mes surprises Oh là là, je peux pas lui faire ça Ça lui ferait trop de peine Mais on devait jouer à action Oula, une grosse abeille T'imagines si elle l'avait avalée Je lui ai sauvé la vie hein. Une abeille euh, Bon, allez à la cabane sans moi Vous me raconterez, d'accord Et si tu proposais à ton père de venir avec nous Mais oui Merci Julie Bonne idée, je vais faire d'une pierre deux coups Je reviens tout de suite Maintenant, c'est vraiment raté Elle ne dira jamais rien avec son père Et encore moi, ses sentiments pour Rico oh, C'est vrai, tu as raison Et On aura qu'à attendre qu'il s'endorme Avec le décalage horaire, il va pas faire long feu Et c'est parti pour les sandwiches On est parti <rire> On va bien s'amuser Ça, je vous le garantis Oui, oui, euh, mais pour l'instant on n'a rien à manger Quoi Euh. Aucun souci Martine, on va tous s'y mettre, pas vrai les filles mm -hmm. <rires> ah, Je suis vraiment heureuse que tu sois venu avec nous papa Moi aussi, je pars loin je sais, et trop souvent Mais je pense à vous tout le temps Et moi je suis triste quand tu pars aussi longtemps D'accord je n'accepterai plus d'aussi longues missions à l'étranger. Je te le promets. Les dragons de Komodo, ces énormes lézards qu'on ne trouve que dans les archipels d'Indonésie, cernaient ma tante. Et ils étaient vraiment très affamés. Ah oui Et qu'est-ce qui s'est passé après Ben, à vrai dire, j'avais à peu près aussi faim qu'eux, mais. En sacrifiant mon dernier paquet de gâteaux, j'ai réussi à les éloigner. Oh là là. Oh, excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Vous aviez sans doute prévu quelque chose Oh non non non, non, non, non, rien du tout. C'est plutôt nous qui nous excusons. Vous devez être très fatigué par votre voyage. Oui, c'est vrai, j'accuse un peu le coup. Mais ça va aller Et si on se racontait des histoires qui font peur mmh. euh. Moi, j'en connais une qui fait super peur Ça se passe dans... Euh, dans... dans un château Avec un fantôme qui porte un drap blanc Tout blanc, plus blanc que blanc Et il passait son temps à dormir, dormir, dormir Eh ben on va jouer autre chose maintenant Action ou vérité Quoi Et les histoires qui font peur Non, non, on s'en fiche de ça Alors Qui commence Martine Action ou vérité Eh ben... Hmm. Action oh. hmm. Choix maintenant. Mm -hmm. Bon, ben alors. Vérité. Et est-ce est que tu as des sentiments pour un garçon hein Mais je. Ben. Ah non, t'as plus le choix. Rappelle-toi, la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Euh. Bon. Vous avez entendu ces bruits bizarres Ben non, j'ai rien entendu. Et toi Rien de rien, elle essaie juste de nous distraire Chut, Arrêtez Je vous dis que ça vient de là ah oh, C'était quoi ça Aucune idée, si c'est un esprit de la forêt, ça devrait aller Par contre j'ai pas de gris-gris contre les loups-garous, les gobelins des bois et les trolls à grosse verrue Oh les trolls à la grosse verrue bah. Papa Papa Réveille-toi Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être des sangliers. Il y en a plein dans cette forêt. Des. des sangliers? Ah Et si on leur lançait ce qu'ils sont venus chercher? Comme pour tes dragons de Komodo? Ah, ça pourrait marcher. Mais ça mange quoi un sanglier? Oh des châtaignes Mais bravo, bien joué mon pâte Euh... ça fait où les sangliers sanglier hum, Je pense que ce n'est pas un sanglier, c'est un petit malin Sors de là Je t'ai reconnu Rico Rico <rire> <rire> Qu'est-ce que je disais Vous avez eu la pétache <rire> ah, Très drôle On aurait pu te faire mal enfin C'est vrai que ce n'était pas très malin de ta part jeune homme Bah moi j'ai trouvé ça plutôt drôle Un peu comme le jeu qu'on était en train de faire Ah oui quel jeu Action en vérité. D'ailleurs, Martine allait répondre à une question super intéressante. Oui, c'était, je crois. Est-ce qu'elle a des sentiments pour un garçon euh, euh, Ah oui Je l'avoue, j'éprouve des sentiments pour un garçon. Oh Et c'est mon papa Oh, oh. merci Martine papa le plus extraordinaire Moi aussi je t'aime très fort Rico, je vais te ramener à la maison pour te mettre un peu de pomade. Sinon cette châtaigne va finir en mauvaise bosse euh, Moi aussi je viens mmh. Je voudrais pas rater une minute du temps précieux que je peux passer avec mon papa Comme vous voudrez, nous euh, on reste ici cette nuit, hein Claire euh... Parce que nous, euh, nous, on n'est pas des poules mouillées. Non. Euh, et ben. Euh... Dis, c'est vrai que t'as eu peur de me faire mal tout à l'heure Bien sûr. Euh, mais bon, si ça peut t'aider à te remettre les idées en place. Oh, oh <rire>